Salut à tous, ici c'est Toucouzé, moine de la folie, Alors aujourd'hui on est avec un invité spécial, il va se présenter. Vas-y. Voilà moi moi, moi c'est Cosette. Euh, il fut un temps quand j'étais jeune et fougueux j'étais euh, ministre de l'intérieur et maintenant je suis humoriste et euh, danseur. Voilà vous savez cool. tout et euh, les moines de la folie, euh, Band de, -de c'est ça c'est ça, Band de -Yonguru. Voilà merci. Donc, en tout cas abonnez-vous sur son Instagram, okay, il faut le suivre hein. c'est très important k a u z e D t e notez bien, notez alors, bien sur papier. Ce sera en plus dans la description. Ah, alors tout simplement, aujourd'hui on fait quoi là Dis-nous, on fait quoi aujourd'hui Alors ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on va manger une pizza à 4 fromages, non c'est ah, ça j'ai bien envie moi, tu me payes Ouais vas-y je te paye, oh, si Sa sauce piquante ou pas Moi je suis bien. Tu veux bien Ok. <rire> non on va poser la question, quelle est la question, Rico Dis-nous tout. C'est du, du truc euh, l'objet le plus cher que vous avez acheté jusqu'à présent. Voilà, maison, voiture, tout, hein, voilà. C'est parti hein C'est parti. Voilà. Ouais. Salut Fro, comment tu vas Moi c'est rafton, ça va et toi Tranquillement. Tranquillement. C'est un abonné, hein Et dis-moi, japonais quoi Japonais, béninois. Japonais, béninois. C'est béninois, attention. Ah. Attention, hein, hein. C'est hein. un cliché, mais malheureusement... Il y en a dans les villages. Alors Dites-moi, c'est quoi le truc le plus cher que vous avez acheté jusqu'à présent Dans tout ce que vous voulez, hein Un sac de fiançailles. Combien Un an. Ah, ok, ok. Et sinon, on va dire que, on s'est ah, mis d'accord que je ne veux pas lui. On ne dit pas d'accord. Okay. Et du coup, on va dire que, à part ça, est-ce qu'il y a autre chose que vous avez acheté euh... Déjà, aujourd'hui, rien. Mais avant, dans votre vie euh... Maison. Maison, voiture, télé, iPhone. Le plus cher qu'on a acheté, c'était la maison. La maison, maison. C'était combien euh... <rire> La question piège c'était combien 270 000. Ah oui 270 000. Et vous coûtez acheter plus cher à l'avenir ou pas du tout Bah, comme sur les temps, c'est sûr que ça va coûter plus cher. <rire> plus petite et Mais plus cher, plus cher. Euh, Je crois que c'est une paire de white Oh bien Of, euh, quoi, euh, Nike, Off-White, Off-White ouais, Converse C'est c'est la Air Force One. Oh bien, la... bien, bien, bien. Combien t'as acheté du J'ai acheté euh, 575 je crois. Ouais, ouais, ok, ça marche, ok. Bien propre hein. Et toi, du coup Un objet, un vêtement ou... Tout ce que tu veux, genre télé, tout ce que tu veux... Ouais, un, Nordi, un ordi, un Combien, tu penses euh... Euh, il doit être 1200. Ah, combien cool, donc c'est un vrai PC euh, de gamer, alors ouais. Ok. Donc euh, toi, alors sinon est-ce que PC Non, toi PC Bah moi pas encore là, je vais, je vais l'acheter normalement le mois prochain. je pense combien tu vas mettre dans le PC euh, 1200-1300 facile Ouais, donc, quand ouais. même, ouais. sûr ouais. Sur... bah, bah, la maison c'est sûr. Ouais. mais bah, ça dépend, bah... <rire> combien Ouais, combien. <rire> si vous le dites Bah... Ah, c'est ça, on veut le prix, on veut le prix. Euh, 300. 300 000, 3, 300 000 Bah ouais. Ah ouais. Et quel est l'objet le plus cher que tu vas acheter dans l'avenir Un bateau. Ah. C'est vrai Combien Combien si on peut Si on connaît pas les prix, mais c'est cher. <rire> D'accord. Euh, 55, 60. Mais c'est pour ça. C'est moins cher que la baraque. Mais pour ce que c'est, c'est plus cher. Après là où j'ai, je suis ah. comme ça, c'est une paire de pompes. 400 euros, je les ai encore là. Ça fait 15 ans. Voilà. Toi t'es. C'est quoi l'objet le... C'est quoi l'objet le plus cher que tu as acheté Alors l'objet euh, le plus cher que j'ai acheté. Euh... Je pas trop. Vas-y. C'est une schneck. Hein une <rire> schneck. Euh, je l'ai acheté ah, euh, 80 euros. <rire> 80 euros. En général, en général, hein. Une télé ou tout ce que vous voulez, une maison. Non la télé, euh, c'était pas cher. Une télé combien tu penses? Les télés Ouais. On a acheté combien? Hein je sais pas. 1000 euros, 2000? Mmh. Moins. ok. Ça va. Mais la plus chère, je pense que c'était la bague de fiançailles et puis. Pourquoi? Euh, okay. Des fringues. Du coup à ce moment-là, on dira pas le prix. Et c'est quoi le truc prochainement que vous comptez acheter le plus cher Prochainement. Mais nous, on n'achète pas, on... Vous faites quoi, vous Vous dealer On loue, on... tu <rire> vois, on... Ah, vous on paye les restos, les bars, mais ah, on n'achète pas okay. beaucoup de choses à... ah, c'est sûr qu qu'on ne fait pas de zéro quoi. <rire> si, si, c'est cher. 80 euros, faut quand même donner les 80 euros. On, on précise qu'une Schneck c'est une, une marque de, de chaussures. Euh, donc comme je suis étudiante, je me permets pas d'acheter des de choses qui sont super chères. D'accord. Donc euh, le, je pense que c'est un iPhone. Un iPhone ouais. Ok. Combien à peu près 600, 600 euros. 600 euros, d'accord. Oui. Et l'objet le plus cher que tu vas acheter à l'avenir euh, Quand tu ne seras plus étudiante par exemple Une voiture ou une maison. Une voiture ou une maison D'accord, ok. En tout, bah, ça va être ma voiture. Combien, après combien euh, 19 300. C'est une quoi C'est une, une Toyota hybride. Ah bien, Toyota oui. hybride, d'accord. Oui. D'accord, ok. Pourquoi ah, Parce qu'on est curieux. D'accord, ok. Voilà, on, voilà, voilà. curieux plaisir. monsieur. Et c'est quoi monsieur, du coup, euh, l'objet prochainement que vous allez acheter le plus cher euh, C'est l'anniversaire de ma femme. Ouais. Je vais lui acheter un sèche-cheveux Dyson. C'est combien, peut-être 200 300. euros 300, quand même, le, hein C'est pas mal. Hein. Ouais, même ma femme, euh, ça passe avant tout, quoi. <rire> ouais, Ville, euh, euh, voyez, je vis en voiture Une voiture Une voiture Ouais. C'est combien le, le prix, si je peux me permettre C'est 1500. 1500 Ouais, pas très cher. 1500, la voiture Ouais. Mais c'est quoi C'est un mini truc non, ou c'est le voyage. De ah ouais, sinon, 2020. Euh, sinon, ouais, on a fait un voyage à 2000 euros cet été. Ah d'accord, ouais, sympa. Et l'objet le plus cher que vous comptez acheter à l'avenir euh... Une voiture. <rire> Okay, plus, cher <rire> plus cher que 1500 quoi. Ouais, carrément. Ouais, C'est le but quoi. Ouais, Toi aussi pareil oh, oh, j'en mmh. sais rien. Ouais, peut-être parce qu'il faut que j'ai mon permis donc euh, là je vais l'avoir dans D'accord, OK. Okay. There you go. We'll oh, it like Ok We'll Ok This is our crazy. There we go. There you go. Nice. <laughs> Une paire de chaussures. Ouais, de chaussures, je pense. OK, combien vous pensez 500 je pense. 500 Ouais. C'était quoi C'était quelle marque euh, Gucci, Balenciaga Croquette Jones. Ok, ouais, ok. Croquette Jones, ok, ça marche. Okay. Ouais. Et c'est quoi prochainement le truc le plus cher que vous allez acheter Prochainement. Prochainement mmh. Ah non, je retire ce que j'ai dit. Ah, il y a autre mais... chose. Dis-moi. C'est l'appareil photo. C'est mon appareil photo. Oh. Combien 1200. 1200, ouais, 1200. Ouais, 1200. 1200. 100 d'accord, ok. Ouais. Et c'est quoi prochainement le truc le plus cher que tu vas acheter du coup Et bah... Euh... Je pense que ce sera un appart, hein. Appart Ok. <rire> tu vrai Tu euh, mettre combien dans l'appart J'en sais rien, je sais pas, 200 000, peut-être 200 000 Ah, monsieur... Euh, Woutu, non, mais dans, dans 5 ans... Ok, 200 000, d'accord, ça marche. En tout, ouais. Iphone, maison, euh, jet privé, Alors, maison, hein, maison <rire> quoi, je sais pas. Maison, peut-être. Maison C'était quoi, le prix Je sais pas. Vous savez pas le prix de la maison que vous avez acheté Je sais pas. D'accord, ok, <rire> ça marche. Ok. Et l'objet le plus cher que vous comptez acheter, à l'avenir euh, un billet de cinéma. <rire> billet de cinéma <rire> 10, 10 euros <rire> Ok, ok, bon, ok. Bah voilà, chacun sa vision. Ok, ça marche, pas bah merci. Le billet d'avion. Euh, J'ai payé ça à 4000. 4000 Pour un billet Non, le voyage. Ah, le voyage. J'étais où, où À Séoul. Oh bien, à Séoul, cool, ok. Bon. Donc tu es un peu fan de K-pop Non. Ah pas du tout, d'accord. Fan du pays, mais pas trop de la... Ça vie. marche, ok. Et toi du coup Moi je pense que ça a été un instrument de musique. Tu oui. penses piano non Ou violon Euh. Non, une guitare. Une guitare, d'accord, ok. Euh, quoi dire, Sèche ou électrique Euh. Électroacoustique. Oh, stylé Ouais. C'est comme chien, ouais. uh, quand même. Ouais. Je pense 600 quand même 300, ouais. Je pense ouais. ouais. ça va. Bon, En tout cas, merci à vous. Hein. Un chien. Un chien Et ça t'a combien Combien le prix 3500. 3500, bien. Et à l'avenir, quel objet t'aimerais acheter Une voiture. Une voiture Combien tu serais prêt à mettre Voilà. Un million, c'est le faux. Un million ouais bon, On reste en contact du coup pour que plus tard. Pas <rire> en fait, moi dès que j'ai de l'argent, je le nique. Direct, direct. direct. Économie zéro. Un jour, je suis allé chez Philippe Lain, ouais. j'ai vu le jean, il était. Euh, tu vois, il y avait 1005, il y ouais. avait écrit 1000 balles parce qu'il était déstocké, je l'ai pris, tu vois. Parce il était direct, trop beau. il y avait des étoiles dessus, du cuir, je l'ai ah, ouais. mis une fois, et eux j'ai jamais remis après. Tu connais après les habits c'est rien j'ai vu dans ta vidéo il y a des mmh. mecs qui achètent des trucs qui ça coûte 30 000 euros bah oui t'as vu ça ouais c'est léger tu sais je parle pas dans le micro là et sinon on va dire que à part ça t'as quoi d'autre euh, que t'as acheté qui est cher Iphone tout ça et tout chose voiture tu vois j'ai acheté une smart il y a pas longtemps ouais combien l'ai acheté 2000 tu vois 2000, ouais. occasion après pas magasin quand même ouais ok j'ai acheté quoi non j'ai acheté maintenant j'ai acheté du Decathlon et tu vois le truc là à chaque fois je fume du shit je fais des boulettes dessus ouais et vu que ça coûte 20 euros je le jette tranquille tranquille moi, je tranquille c'est bon et c'est quoi du coup prochainement le truc le plus cher que tu vas acheter prochainement Enfin, je vais faire une patek hein, le hein. Ah oui. 40 balles hein, 40 balles au bras. Okay, peut-être je vais la voler, genre, mais <rire> je mais peut-être on verra. <rire> on oui, verra okay, Ah bah ça tombe bien, on apparaît à Lego. Un Lego Exactement. Et c'était quoi le prix Ça devait être euh, 500 euros Lego Star Wars l'Étoile de la Mort. Énorme, un, un Lego de collection en fait. Exactement. Énorme. Et l'objet le plus cher que vous comptez acheter Oula, mon vieux, vous me posez une question. <rire> Je sais pas encore. Dans un avenir proche, non, y a rien une qui maison, oui, Une maison Vous serez prêt à mettre combien euh, Je sais pas encore. C'est une Rolex. Combien la Rolex 5200. T'as payé en liquide ou en carte ah, Je sais pas, c'est pas moi C'est pas moi qui ai acheté, on, on m'a offert. Ah, qui t'a offert La copine Non, mes gros parents. Ah ok, ok. C'est bien. Et à part ça, sinon Toi, je sens que tu mets beaucoup d'argent dans Fortnite, toi. Dans oui. les V Bucks. Oui c'est vrai. Toi, toi tu veux combien? Tu veux combien dans les V Bucks toi? 350. Ah! C'est beaucoup trop pour les skins. Hein. Non ils sont trop beaux. Là encore là je vais aller en acheter d'autres. Encore? Ouais. Plus oh, okay. hein. ouais, comment t'es fort à Fortnite? En fait avant j'étais manette, là je suis okay, souris et ça va. Je me dis. Bon. Avant c'était sur, quoi, sur euh, PS4. Ouais. Tricheur va bah. Mais là bientôt je vais Trishur. acheter un PC, je vais acheter un oh, PC. Okay, <rire> Euh, ma PS4. Aïe, un gamer quoi, Fortnite, euh, Apex euh... Non, je suis plus trop dans les games ce temps-ci, j'ai arrêté un peu. arrêté un peu, Ouais. d'accord. Et quel est l'objet le plus cher que tu vas acheter à l'avenir Alors ça, bonne question. Ah, je crois que ça, ça va être des trucs euh, bien chers, hein, si, <rire> si jamais Si Vous jamais ça fonctionne dans la vie future ah, quoi Si Dieu le veut <rire> J'achèterais des, des, déjà des nouvelles sneakers, mais vraiment bien chers franchement. Yes. Et enfin voilà tu vois Déjà on commence par les sneakers et après on verra à l'avenir euh, s'il y a et plus le lifestyle clairement c'est mon truc D'accord ok En tout cas merci d'avoir visionné la vidéo Bande d'Anima N'Gulu Dites en commentaire l'objet le plus cher que vous avez acheté Et vraiment abonnez-vous s'il vous plaît C'est vraiment un gars vraiment sympathique qui fait des bonnes choses donc il faut le suivre S'il vous plaît suivez-le